Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Surpes pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale car ça fait longtemps que j'avais plus parlé de data ici Mais on va pas parler que de ça non plus puisque ça serait une erreur que de considérer cette révolution à ce niveau comme le seul facteur dans la remontée en puissance du TFC qui s'est rétabli en Ligue 1 car on peut même parler de résurrection tant le club allait mal dans la deuxième moitié de la dernière décennie avec plusieurs relégations frôlées Décennie qui s'est ensuite justement conclue par la descente en Ligue 2 des Toulousains, et c'est là que, que tout change là, avec l'arrivée du fonds américain Redbird euh, Capital Partners comme propriétaire, société ayant comme shareholder le fameux Billy Bean, qui n'est autre que la personne qui a popularisé l'utilisation de statistiques avancées dans, dans le sport, d'abord avec son, son club de, de baseball pour ceux qui connaîtraient Moneyball. En tant qu'admirateur puis ami de longue date de Billy Bean, pas étonnant donc que, Ka que Damien Comoly ait lui-même été euh, nommé président de Toulouse au moment de leur rachat par Redbird, lui qui, va, lui qui avait été directeur sportif de plusieurs grands clubs auparavant et pionnier de l'utilisation de ces métriques dans le foot. Mais avant de parler de data où Comoly a appris de ses erreurs, il faut savoir que cette résurrection du TFC n'aurait sûrement pas été possible si Comoly n'avait pas réussi à embarquer... Euh, tous les membres du club dans son projet au moment du rachat, alors que beaucoup s'inquiétaient de ce que ça allait donner. Ce que Comelli a fait, c'est d'abord chercher à comprendre l'environnement du club en interrogeant tous les employés du TFSC, mais aussi des personnes importantes dans la ville, des anciens joueurs, des fans, dont beaucoup d'universitaires, la, la ville étant très estudiantine, pour baser tout simplement euh, leur projet sur ces données, en définissant bah, pour quel style de jeu ils devraient opter, mais par exemple aussi, pour savoir qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient davantage au stade, et aussi quelque chose qui est ressorti, c'est que le seul truc qui allait vraiment à ce moment-là, c'était l'académie. Donc le projet maintenant, c'est que la première équipe joue comme l'académie, et non l'inverse, pour mieux intégrer les jeunes. Mais ce qu'ils ont surtout bien intégré au TFC depuis l'arrivée de Comoly, c'est les recrues. Et là, on en vient à cette, à cette révolution par la data. À travers la société euh, Zelus euh, Analytics, qui appartient à Redbird, les Toulousains tiennent en fait 70 ligues jugées intéressantes sous contrôle, soit 40 000 joueurs. Comme le club n'aurait justement pas les moyens pour suivre par vidéo ou sur place tous ces joueurs, les algorithmes développés par Zillus leur permettent de réduire ce pool à seulement quelques centaines de joueurs qui vont être analysés, et non seulement d'un point de vue de la data, mais aussi de la vidéo, voire depuis le bord du terrain par les recruteurs du TFC. D'abord le filtre statistique établi par Zillus Analytics, et ensuite une étude approfondie du joueur. Donc. Et en parlant de data, bah, il faut savoir que, que même les stats avancées, tout le monde en a euh, aujourd'hui avec les différents fournisseurs qui existent. La clé réside en fait dans le développement d'algorithmes à partir de statistiques, c'est pourquoi les, les clubs associés à ce, à ce Big Data disposent en fait de véritables départements de recherche et développement dans ce domaine avec des mathématiciens, physiciens, statisticiens, ingénieurs, etc. qui sont engagés ou comme dans le cas de Toulouse, c'est une société qui s'occupe de cela. Et la base de toutes les recherches de l'algorithme, Azilus comme à d'autres euh, clubs, c'est de savoir à quel point ce, euh, ce qu'un joueur fait augmente la probabilité de marquer un but, et euh, respectivement augmente la probabilité de ne pas encaisser un but. Ce qui se résume à étudier à quel point chaque action du joueur en question puisse possiblement favoriser la balance d'expected goals, euh, les fameux XG. Même si, même si c'est un monde très fermé, il y a quand même un, un exemple d'algorithme qui est devenu célèbre, c'était que quand il jouait à Caen, euh, Kanté était le joueur qui délivrait le plus de passes menant à des occasions à la suite d'une récupération du ballon de sa part. Et pour ce faire, bah, il fallait déjà récupérer un certain nombre de ballons, donc il y avait déjà sûrement cette belle capacité d'anticipation là-derrière. Mais il anticipait sûrement aussi en prenant déjà l'information d'où il pourrait ensuite euh, vers où il pourrait ensuite jouer le, le ballon. Donc si on revient sur cette idée d'expected goals de, de son équipe, la probabilité que, que Kant fasse significativement monter cette valeur était très faible avant l'intervention de Kanté, ce qui n'était souvent plus du tout le cas après ces, ces actions de ce type, car Kant avait tendance à être davantage en mesure d'avoir des, des frappes dangereuses après. Ce dont Toulouse a ensuite euh, aussi la chance de disposer, c'est d'un algorithme de translation, comme il l'appelle, qui sert à estimer à quel point un joueur X peut s'adapter à la Ligue 1 en fonction d'où il joue, donc de son championnat, et, et quel sera son temps d'adaptation probable. De façon un peu euh, différente quand même, il y a aussi une étude de ce type qui est faite quand le, le club cherche un nouvel entraîneur pour s'assurer qu'il y, qu y a ensuite un bon mariage entre le style de jeu recherché par les dirigeants et celui qui caractérise le coach. C'est comme ça que, que Philippe Montagnier a été choisi en fait avec notamment un team manager peint à pour faciliter l'adaptation des nouvelles recrues, toutes étudiées euh, d'un point de vue de la mentalité avant de se décider pour eux, l'aspect humain ne doit sûrement pas être négligé non plus par la data, ou plutôt l'intelligence artificielle dans ce cas, car il est aujourd'hui apparemment aussi possible d'analyser de façon automatique les déclarations que les joueurs font dans les médias et, et leur activité sur les, sur les réseaux sociaux, de, de façon à avoir un profil psychologique au préalable. Peut-être que le jeu vidéo Football Manager joue aussi un rôle à ce niveau car Comoli avait annoncé en 2020 qu'ils utiliseraient aussi leur base de données pour compléter la leur. Et comme ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, cette déclaration avait rendu sceptique beaucoup de monde et un peu à raison quand même car Comoly n'a de loin pas toujours connu le succès qu'il a aujourd'hui en, en Occitanie. En effet, certains se souvenaient notamment des énormes sommes dépensées pour Andy Carroll et Downing lorsqu'il était à Liverpool, où il avait été in induit en erreur par la data. Il pensait en effet qu'en ayant le meilleur finisseur sur centre, Andy Carroll, et le meilleur centreur, Downing, du, du marché, ses Reds deviendraient une, euh, une machine à marquer, mais il a dû sous-estimer le fait qu'un tel circuit peut être justement défendu plus facilement qu'une attaque plus imprévisible, car davantage poly polyvalente. Tout porte à croire en effet que comme Ollier est surestimé ici l'importance de certaines stats plutôt que d'autres, c'est pourquoi il a depuis instauré un véritable processus dans les prises de décision pour euh, éviter les, les biais dans les, dans les clubs où il passe. Déjà, il ne prend jamais une décision sans qu'une autre personne cherche auparavant, auparavant des contre-arguments auxquels il n'aurait éventuellement pas pensé. En termes de scouting, ensuite, bah, c'est toujours environ 5 personnes qui discutent selon le plan suivant. La question est posée... Chacun y réfléchit dans son coin, les conclusions sont partagées pour avoir un tableau avec les différentes possibilités et leurs arguments, tandis que chacun aura ensuite de nouveau du temps pour se faire un avis dans son coin, avant que la décision ne puisse être ensuite prise en groupe. Un autre moyen que Comoli, euh, de Comoly pour essayer de favoriser euh, de meilleures décisions à toutes les échelles, c'est d'avoir une femme dans ses groupes, une, une idée piochée tout droit des états unis ils ont en effet remarqué là-bas que quand il n'y a que des hommes qui discutent, ça peut finir en une bataille de testostérone plus que d'arguments, comme dirait Comolli, tandis que les hommes veillent à mieux se tenir lorsqu'une femme est présente. Après, bien évidemment que ce n'est pas une loi générale, mais au-delà de leurs compétences, c'est un plus que ces femmes euh, engagées peuvent amener. Pas étonnant donc que ce soit au TFC qu'on qu trouve la première recruteuse professionnelle de France, Julia Arpizou. De façon générale, Comolli cherche là -haut ou d'autres ne le font pas pour améliorer son club, et pas seulement en allant chercher des joueurs en deuxième ligue néerlandaise ou en Bulgarie parce que moins cher, mais aussi en sollicitant les services du spécialiste des, des remises en jeu, des, des touches, Thomas Kronemark, par exemple. A voir si le TFC sera la pointe, à la pointe dans d'autres domaines à l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une telle résurrection avec une ville qui s'est ré réconciliée avec son club, avec de superbes plus-values et des coups magnifiques sur le mercato, le travail de Comoli a sûrement tapé dans l'œil de, de l'AC Milan, l'autre club de foot qui appartient à Redbird Capital Partners. En début d'année, des rumeurs évoquaient un, un possible départ à l'avenir du président français vers le club Lombard, mais même si ça ne devait pas se faire, il faudra continuer à suivre de près le travail de ces deux clubs en raison de leur collaboration avec Zillus Analytics. Et même s'il devait quitter un jour le groupe Redbird,